Mesdames et messieurs, François et bienvenue. Camille Elisabeth. Jennifer Watkins, Andy Richter, Alexandra. Mais je ne peux pas me lever, mais je sais que tu Ça a commencé quand j'ai travaillé avec l'écrivain Éric Orsenna, un écrivain français, à l'époque sur un projet et. Le soir, c'était le mois de mai, on regardait le, le, la, le concours. Et c'est Eric qui, à un certain moment, me disait « Ah merde, alors vous, baisse vous, vous avez un aréna fantastique. Ce concours, le, les gens qui sont isolés dans une chapelle, c'est quand même quelque chose de vraiment dramatique, quelque chose de fort. » Je dis « Oui, as raison, as raison, c'est vrai. Hein? » Donc, bon, l'idée restait, c'était dans les années 90. Et après, mon fils le plus jeune se met à jouer le piano, il avait 14 ans déjà mais vraiment obsessivement, hein, pendant des heures des heures, musique piano classique. Et là, je me rappelais que moi aussi, j'avais voulu jouer de la piano quand j'étais jeune et tout ça. Et tout ce bazar a déclenché un truc, rapport parent-enfant, rapport avec le talent, rapport avec la musique, comment, comment essayer d'être parfait dans ce qu'on fait. Toutes ces choses-là m'ont amené à écrire le scénario. Have to be on a besoin d'être un très haut de ne pas être juste dans un... J'avais Fred Brauers qui, est, qui est monsieur, <laughs> Queen Elizabeth Oubierté, qui m'a beaucoup aidé, qui a beaucoup parlé de, de ce concours. J'ai aussi lu beaucoup de livres sur les pianistes, des autobiographies de certains top pianistes, euh, parfois des interviews avec des pianistes, parce que toutes les choses qui que les gens disent au sujet de la musique dans, dans ce film, ce n'est pas moi. C'est-à-dire que c'est toujours des extraits de quelqu'un, d'un vrai musicien, d'un vrai musicien qui raconte cette histoire, d'un vrai musicien qui a fait ses remarques. Et j'ai trouvé ça très important par rapport à la musique et par rapport surtout à ceux qui jouent de la musique, que ce soit honnête. Que ce ne soit pas des dialogues superficiels, disons. On a fait des castings ouverts je pense que j'ai tout vu tous les, les jeunes comédiens de, entre 20 et 30 ans, euh, flamandes. Et TAC a très vite euh, ressorti comme, comme le personnage pour le film, grâce à son talent énorme. Mais aussi parce que c'est quelqu'un de très gay, en fait, dans la vraie vie, mais, mais à l'image, il y a quelque chose de troublant. L'organisation du concours, ils, ont, ils nous ont, ont aidé vraiment beaucoup. Euh, et l'organisation de La chapelle voulait qu'on allait tourner chez eux. Mais moi je ne voulais pas ça, et la raison c'est parce que j'avais besoin d'un bâtiment parce que ce n'est pas un documentaire sur le concours. En fait, le concours c'est l'aréna, la vraie histoire c'est l'histoire de Jennifer Rogers et son bataille avec quelque chose qui s'est passé dans son passé. J'avais besoin d'un bâtiment un peu angoissant, un peu gothique, un peu noir et lourd, où le vent souffle dans les couloirs, tu vois, donc euh, on cherchait ça.